Assalamu wa wa Bonjour euh, mes chers élèves Bienvenue sur votre chaîne Gcommunic TV La partie de la conjugaison, Ce que je dois retenir Ce que je dois savoir Comme l'exemple de Le présent des verbes du de troisième groupe Le verbe pouvoir, vouloir, savoir Ce que vous voyez bien sûr dans le tableau Il faut retenir, pouvoir et vouloir savoir au présent Vous pouvez avoir plus d'informations Par 111 je peux, tu peux, ils peuvent, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je veux, tu veux, ils veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Et le verbe savoir à la fin, je sais, tu sais, ils savent. nous savons, vous savez, ils savent. Voilà. Il faut tout simplement retenir et ne pas oublier surtout la façon de l'écrire. Le présent des autres, autres au verbes du troisième groupe. Vous pouvez voir d'autres exercices passant, 21. Au présent, certains verbes du troisième groupe ont une conjugaison particulière. comme partir, voir, prendre, perdre. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils part. Le verbe voir, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Le verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, il prend. Le verbe perdre, je perds, tu perds, il perd, nous perdons, vous perdez, il perd. D'accord Et là, des verbes du premier et deuxième groupe. L'imparfait des verbes du premier et deuxième groupe. À l'imparfait, tous les verbes du premier et deuxième groupe ont le même terminaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, avec S elle, avec S. Je, I, S, tu, I, S, il, elle, I, T, nous, I, S, vous, I, O, Z, il, L, I, O, N, T. Eh, eh, eh, I, O, I, E, E. Je parlais, tu rougissais, il écoutait, nous bondissions. Vous aimiez, il finissait. Toujours, il faut retenir les terminaisons de l'imparfait comme l'exemple de IS, IS, IT, IONS, IOZ et Maintenant, l'imparfait du verbe du troisième groupe. Les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes et, et, et, i i E, E, E, ION, Le plus souvent, la terminaison se joue simplement au radical du verbe. Comme exemple de mettre, je mettais. Comme exemple de dormir, tu dormais. Comme l'exemple de venir, il venait. Comme l'exemple de pouvoir, nous pouvions. Mettre, je mettais. Dormir, tu dormais. Venir, il venait. Pouvoir, nous pouvions. Pour tous les verbes sauf le verbe être, on prend le même radical qu'avec nous au présent. Par exemple, faire, on dit nous faisions, nous faisons, nous faisions, nous faisions. Pour le verbe dire, nous disons, nous disions. Pour le verbe prendre, nous prenons, nous prenions. Et mais le verbe être non, nous sommes, nous sommes, nous étions, nous sommes, nous étions. Voilà. Vous pouvez voir plus d'informations, plus des exercices pas 143, euh, l'imparfait du verbe du premier et deuxième groupe pas 133, euh, le présent des autres verbes du troisième groupe pas 122, 121, et le présent des verbes du troisième groupe. Passons à très bientôt.